Eh bien bonjour à tous et à toutes c'est Nathalie aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment augmenter les slots de votre serveur Minecraft. Beaucoup de personnes me demandent comment faire pour modifier ce nombre et du coup permettre à plus de gens de rejoindre votre serveur, c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. N'oubliez pas si la vidéo vous plaît de me le dire dans les commentaires, de mettre un j'aime et de vous abonner. Allez c'est parti Bon j'ai du coup mis en place un serveur en localhost et comme on peut le voir ici, il a que 20 slots. On va venir donc modifier ça. La première chose à faire, c'est de stopper votre serveur, tout simplement, donc on tape stop dans la console. Voilà, donc le serveur va se fermer, quand on a écrit appuyer sur une touche pour continuer, on appuie sur n'importe laquelle, et on rouvre le dossier qui contient notre serveur. Ici, on va ouvrir les serveurs.properties, et on va venir chercher une option qui s'appelle MaxPlayer. Ici, par exemple, on a MaxPlayer égale 20, Donc c'est le nombre de joueurs qui peuvent rejoindre au maximum sur notre serveur. On va pouvoir l'augmenter par exemple pour quelque chose d'assez conséquent, c'était pour l'exemple, je vais mettre 1000, on enregistre, on ferme et on relance notre serveur avec le start.bat. Du coup on peut voir ici que notre serveur est bien lancé, on retourne sur Minecraft, on clique sur Multiplayer et on voit que ici mon nombre de joueurs maximum est passé à 1000. Bien évidemment faites attention parce que si euh, vous devez avoir 1000 joueurs sur votre serveur c'est que vous avez un serveur derrière qui a énormément de puissance et de ressources. Si vous faites tourner un petit serveur, par exemple un VPS qui a 2 gigas et un cœur, ça va être compliqué quand même d'atteindre ce nombre. Du coup voilà, faites bien attention, qui dit augmenter le nombre de personnes sur votre serveur dit également augmenter le nombre de ressources pour pouvoir jouer tranquillement. En tout cas, j'espère que vous avez vu comment augmenter le nombre de places sur votre serveur Minecraft et que vous avez compris comment faire. Si vous avez des idées de prochaines vidéos ou alors vous avez des questions, n'hésitez pas, vous avez les commentaires de cette vidéo ou alors mon serveur Discord disponible dans la description. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager, à la commenter à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. A bientôt